Bonjour à tous, donc une vidéo euh, pour vous dénoncer le four à micro-ondes qui représente aussi un danger, c'est une arme aussi. Euh, pourquoi c'est une arme Donc là vous avez un magazine, donc un article issu de Alternative Santé qui vous parle en fait du, du danger donc, de, du four à micro-ondes. Et qu'à travers, euh, notamment en 1945, il y a eu une expérience euh, qui fait que le four à micro-ondes, eh bien, euh, cela dénaturait en fait les aliments. Les aliments qu'on réchauffe, et eh bien, ça les dénature, voilà. Et euh, ça, ça les rendait plus toxiques. Euh, ils ont aussi fait des expériences euh, pour chauffer le lait. Euh, les mères qui chauffent leur biberon euh, par ce procédé effectuent sans le savoir, une lente dégradation de la santé de leur enfant. Les chats réchignent souvent devant du lait réchauffé au micro-ondes. Voilà, des expériences autrichiennes, autrichiennes ont montré que le, la proline du lait subissait une isomérisation provoquant un nouvel arrangement spatial de la molécule. Voilà, et donc, incidence générale sur la santé, notamment un, un rapport complet qui est paru dans le journal suisse France Weber numéro 19 en mars 1992, expose que sur un groupe de sujets volontaires nourris avec du lait chauffé au micro-ondes, eh bien on a pu observer une augmentation de la vitesse de sédimentation, une modification de la structure des graisses, une modification de l'acide folique, une augmentation de l'azote non protéique, euh, etc. Et au bout de deux mois, le taux d'hématocrite devient changeant, témoignant d'une intoxication aiguë, augmentation des leucocytes qui s'accélère donc avec le temps. Et donc alors là, ils disent une petite anecdote en passant. Un jour, un ami est entré dans la cuisine d'un de ses clients pour boire un café, que l'on réchauffa dans le four à micro-ondes. Il se sentit intérieurement stressé, avec la tête comme dans un étau. Euh, ceci lui confiait qu'il savait depuis des mois de plus en plus mal à la tête pendant le repas, qu'il se demandait bien à quoi l'attribuer. Mon ami proposa de placer dans le four bien sûr éteint le téléphone portable et demanda qu'on l'appelle à partir du téléphone fixe, le portable sonna. Ce qui n'aurait pas dû se faire, puisqu'un four à micro-ondes doit être par principe une stricte, stricte cage de faraday pour la sécurité même des utilisateurs. Donc le four fuyait comme une passoire. D'accord. Bon. Donc en conclusion, euh, le four à micro-ondes c'est dangereux parce que ça modifie les aliments. Voilà, ça modifie les aliments. Donc euh, voilà, et notamment j'ai vérifié aussi euh, chez The Vigilant Christian qui avait fait une vidéo dessus qui lui aussi, euh, voilà, avait parlé euh, des micro-ondes euh, par un article, voilà, de Medical Daily que les, les fours à micro-ondes sont mauvais pour toi. 5 raisons pourquoi les, les fours à micro-ondes, euh, la cuisine de fours à micro-ondes est euh, dangereux pour la santé, voilà. Donc il y a des articles là, en rapport euh, médical, médicaux, qui dénoncent en fait le danger de, du four à micro-ondes, voilà. Donc voilà, donc merci à vous de m'avoir écouté et regardé, et moi je vous dis à bientôt. Alors si vous avez donc des alternatives par rapport au micro-ondes, n'hésitez pas à les suggérer en bas des commentaires.